Tous, dans cette séquence, nous allons parler de jeux vidéo. Alors, il faut savoir que les jeux vidéo, c'est un domaine qui est multicompétence. Il y a à la fois des besoins en graphisme, en scénariste, et puis il y a aussi pas mal d'informatique à tous les niveaux. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de jeux, il y a des jeux en console ou sur des petits terminaux de type smartphone par exemple, avec du coup des problématiques d'embarquement parce que vous n'aurez pas la même puissance de feu euh, par exemple au niveau graphique dans un smartphone que dans une grosse machine de type tour avec une grosse carte vidéo à l'intérieur etc etc. Et puis il faut aussi voir que les plus terminaux et toute une série euh, de mécanismes que vous pouvez mettre autour, par exemple la réalité virtuelle, eh bien offre de nouvelles possibilités en termes d'interaction. On l'a vu il y a quelques années avec la Wii, euh, voilà, il y a plein de renouvellements et régulièrement de nouvelles choses qui arrivent. Alors il y a aussi un point qui est assez intéressant, c'est les jeux en réseau. Il y a deux types de jeux en réseau assez connus. Le premier, c'est les FPS pour les First Person shooters, Et le deuxième, c'est les MMOG pour les Massively Multiplayer Online Games. Voilà. Et puis on parlera aussi un petit peu de gestion des avatars, parce que derrière, dans ces jeux, on va rencontrer d'autres joueurs, mais on peut être amené à rencontrer des non-joueurs et typiquement des avatars qui vont du coup être animés par une intelligence artificielle qui va essayer autant que faire se peut d'imiter des humains pour rendre le jeu tout simplement ludique et agréable. Alors il y a un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir autour de l'apprentissage, ce qu'on appelle des jeux sérieux. L'idée c'est à travers des situations régi par un jeu mais qui a vraiment les mêmes caractéristiques que ceux que j'ai déjà évoqués, eh bien, on va faire en sorte de développer chez des, on appelle ça des apprenants des réflexes d'apprentissage en les mettant en situation de manière à ce qu'ils puissent pratiquer. Et euh, on trouve ces notions de jeu sérieux et de simulation dans des domaines assez euh, inattendus. Par exemple, il y a pas mal d'ouvertures potentielles en médecine pour l'entraînement des gens à apprendre des gestes, à faire des, des choses. Ils peuvent le faire même parfois avec des mannequins, c'est couplé avec des mannequins qui peuvent simuler certains types de réactions ou certains types de symptômes que l'étudiant doit être capable de reconnaître et d'identifier. Donc vous voyez, le, le, la notion de jeu se prolonge avec des, des applications parfois inattendues. Alors il faut savoir que l'interactivité dans les jeux vidéo a pas mal évolué. Et en fait c'est amusant parce que le premier jeu à utiliser à la fois un écran et à la fois un pointeur, c'est Spacewar, où en fait ils avaient détourné euh, des écrans qui en fait servaient à visualiser des avions en approche dans un espace aérien Et il y avait un système de pointage pour pouvoir savoir euh, quelle était l'identité de cet avion. Et donc, euh, donc on est là dans les années, tout début des années 60, hein, c'est les premiers usages d'écrans dans des conditions très très très particulières au MIT, et eh bien des chercheurs se sont amusés à essayer de voir comment on pouvait programmer un jeu. Il y avait encore plein de questions qui étaient ouvertes à cette époque-là. Alors dans les années 70 et 80, on a eu les jeux avec des manettes que je qualifierais de classiques, hein, le fameux joystick, le bâton de joie. Euh, ça c'était euh, typiquement un jeu qui était vendu à cette époque-là, ça valait extrêmement cher. On avait en fait euh, la, les programmes qui étaient dans des, des, des, des ROM, des, des, des mémoires qui était non réinscriptible et qui était fixe et on rentrait ça, c'était encryption dans une cassette et on rentrait ça dans le boîtier et on avait ainsi accès à tous ces jeux pour peu que l'on achetât bien évidemment les bonnes cassettes. Et puis ensuite dans les années 90 les manettes ont évolué donc on a commencé à avoir des manettes avec un petit peu plus de choses, des rheostats des boutons puis on s'est mis à avoir plusieurs manettes Voir jouer à plusieurs sur la même partie. Donc vous voyez que là on a des, des jeux qui sont un petit peu plus euh, sophistiqués, voire même parfois on a des manettes spécialisées, par exemple des volants, voire même euh, des faux pédaliers pour les jeux de course automobile par exemple. Et puis on a fini par avoir également euh, des gants. Hein, les, les premiers gants, ça arrive dans les années 90 où les gens ont commencé à essayer de jouer avec l'appréhension euh, d'objets. Alors, pas forcément uniquement dans le domaine des jeux vidéo, mais c'est des interfaces qui ont commencé à apparaître à peu près vers cette époque-là. Dans les années 2000, on a la Wii qui amène, fin les années 2000, ce hein, qui amène l'idée d'utiliser un gyroscope dans un boîtier qui est tenu à la main, d'ailleurs auquel ils avaient accroché une dragonne, parce que sinon les gens ils étaient tellement excités que parfois, oh, il lâchait le boîtier. Par exemple, je crois qu'on pouvait jouer au tennis, donc on faisait ça en tenant la dragonne, et puis euh, le système imaginez qu'on avait une raquette et on, on voyait notre avatar qui nous représentait nous en train de faire le mouvement. Simplement, lui, il avait une raquette et il renvoyait virtuellement une balle. Donc, ça a été euh, assez euh, révolutionnaire ça. Et puis, dans les années 2010, enfin, fin des années 2000, début des années 2010, euh, et ben tout cela disparaît. Disparaît pourquoi Parce qu'effectivement, euh, avec les smartphones tout est inclus, en particulier on a l'écran tactile, on n'a plus besoin, il suffit d'appuyer quelque part sur l'écran tactile. Euh, on a des gyroscopes, des accéléromètres, un GPS, donc il y a plein de choses. Quand on tourne son terminal, eh bien, ça peut être détecté par des mécanismes dans le programme et du coup, on peut euh, s'en euh, servir de plus en plus. Et en fait, euh, quelque part, l'interface, elle est plus séparée de l'entité avec laquelle on joue, le smartphone, elle est complètement intégrée. Alors la prochaine étape c'est quoi Eh bien en particulier on parle beaucoup à l'heure actuelle de réalité virtuelle ou de perception multisensorielle. C'est en fait de plonger euh, l'individu dans un environnement euh, où il va avoir l'impression d'être dans la réalité. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé des, des lunettes de réalité virtuelle c'est assez impressionnant où on tourne la tête. Alors vraiment ça dépend comment le programme est géré derrière mais si on tourne la tête on pourrait parfaitement imaginer que le mouvement soit détecté et que du coup on est le paysage qui défile de la même manière que si on était dans un espace réel. Il y a également des gens qui envisagent de mettre le corps dans des fauteuils où il pourrait avoir éventuellement certaines des sensations pas simplement la vision, mais d'autres sensations qui concorderaient. Bien évidemment, il y a aussi le son qui joue un rôle important. Il peut y avoir également les odeurs. Alors ça, ça implique des mécanismes un petit peu plus sophistiqués. Je ne crois pas qu'on sache trop bien encore gérer cela. Mais en gros, on va de plus en plus vers cette idée là de réalité virtuelle en sollicitant de façon simultanée plusieurs sens, de manière à complètement plonger le joueur dans l'ambiance de son jeu avec attention bien évidemment euh, bon, je m'intéresse ici à l'aspect technique euh, pas à, à ce que ça peut impliquer euh, en termes d'addiction derrière. Alors regardons un petit peu comment euh, certains types de jeux peuvent fonctionner là euh, on va s'intéresser à un first person shooter alors euh, ben, il faut gérer les interactions en particulier vous allez avoir plusieurs joueurs qui vont partager une arène et que voient-ils et ensuite, quand ils vont agir, ça va avoir un impact sur ce que voient les autres joueurs et l'idée c'est qu'il faut déterminer qui voit quoi en fonction de où il est, de ce qu'il fait et de ce que font les gens qui sont autour de lui. Alors juste pour rire, ça c'est euh, un jeu, le graphisme d'un jeu dans les années 90, hein, ça s'appelait X-Tank, ça marchait sur euh, station de travail Sun et euh, on s'amusait beaucoup déjà avec euh, ces trucs-là. Bien évidemment maintenant au niveau réalisme, on est plutôt plus proche de ce genre de choses. Je crois que ça, c'est une image qui est tirée d'un Call of Duty quelconque. Mais là, bien sûr, il y a des efforts colossaux qui ont été faits sur la représentation graphique. On va en parler un petit peu plus loin. Donc l'idée, c'est que l'on a une arène grosso modo je schématise. Dans cette arène on a des individus qui représentent en général des joueurs éventuellement vous pouvez avoir des, des avatars également et puis on peut avoir une scène donc avec des, des obstacles par exemple ça peut être un muret ici ça peut être une colonne là une colonne là qui fait que on va voir certaines choses et on ne va pas les voir donc en fait tout ce qu'il faut faire c'est qu'on va avoir une architecture assez classique avec en général un serveur qui va maintenir un contexte global et des clients qui vont se connecter et qui vont accéder au contexte via le serveur et le serveur a dit ben voilà tu fais ça et quand le client fait quelque chose le serveur va prendre en compte je tire sur un tel euh, éventuellement il joue un tirage pour savoir si je le touche ou pas et si je le touche et eh bien euh, le joueur va être notifié qu'il a un problème et moi je vais voir le joueur éventuellement s'effondrer. Alors en général ça marche si on a une faible latence au niveau du réseau parce qu'il faut que les réactions se passent vite, s'il y a une seconde entre le moment où j'appuie sur le bouton qui fait feu par exemple et le moment où je vois l'effet, ben, le jeu va perdre en réalisme et du coup l'expérience va être moins intéressante. Donc du coup il y a quand même des conditions sur le réseau hein, et euh, vous entendez souvent parler peut-être de, de LAN party, hein, Local Area Network, non, en fait on va se retrouver, tout le monde amène sa machine et on fait un réseau local euh, qui est euh, pas perturbé par d'autres phénomènes que les gens qui jouent et du coup on a une qualité de service qui est effectivement raisonnable pour faire ces jeux de façon agréable. Alors sur les jeux massivement multijoueurs il y a quelque chose de marrant. Alors je tire ça du monde, c'était à l'été 2013 au cœur de la torpeur d'un fin de mois de juillet on entend ceci la plus grande bataille spatiale de l'histoire a eu lieu. Elle a impliqué Jusqu'à 7500 joueurs, alors à l'époque il disait 4000, mais j'étais vérifié, plus qu'une bataille qui avait détenu le record auparavant, qui était à la tête d'Asakai. Euh, ce record est invaincu pour l'instant depuis 2013, hein, c'est le record, ça reste toujours le record, j'ai vérifié. Donc c'était la test Confederation contre le CFC. Et puis, dans le système 6VDTH, dans la constellation de la chimère, et il y avait plus de 2900 vaisseaux virtuels qui ont été détruits au cours de cette attaque. Test a été écrasé par le CFC. Il y a même eu des reportages en direct sur des chaînes de TV en ligne spécialisées dans les jeux vidéo. Et il faut savoir que la bataille a duré, je crois, 21 heures, si je me souviens bien. Le coût estimé en argent réel est de l'ordre de 300 000 dollars en un week-end. Hein, L'électricité, les communications, les machins, etc. Euh, sur la plateforme euh, EVE, eh bien en 2013, je n'arrive pas à trouver de chiffres depuis, il y avait un demi-million d'abonnés à cette plateforme. Il y a plein d'autres plateformes. Hein, vous avez peut-être entendu parler aussi de jeux de type World of Warcraft, des choses comme ça. Bref, voilà. Du coup, tout ça pour vous dire que euh, c'est des phénomènes qui sont parfois pas anodins et impressionnants. Alors, euh, dans ce type de jeu, on a également besoin de gérer un contexte, donc on a un petit peu le même problème que dans les first-person shooters, mais le temps est plus flexible parce qu'on euh, n'est pas forcément en temps réel peut des dans où euh, les latences peuvent se jouer en euh, quelques secondes. Par contre le nombre de joueurs simultanément connectés peut poser des problèmes. Et souvent ce que font certains de ces euh, jeux c'est qu'ils s'arrangent pour diviser un petit peu les gens. Là tu combats localement donc tu n'as pas forcément besoin de savoir en temps réel ce qui se passe à côté mais surtout ce qui se passe dans ton entourage proche. Donc il y a une gestion en fait des distances qui est opportune. Et puis euh, là l'implémentation centralisée devient difficile. À cause du nombre de joueurs, parce qu'il y a des problèmes de goût d'étranglement, il faut que la machine devienne plus puissante, que ses connexions réseau soient extrêmement bonnes, parce que sinon ça va bloquer. Et donc, du coup, outre ces problèmes de segmentation, on peut utiliser d'autres techniques où vous allez avoir des serveurs qui vont être répliqués. On peut mettre ça sur des DHT, sur des distributed hash table, On va faire des demandes. Après, il y a des problèmes également compliqués de résistance aux pannes. Alors pourquoi euh, là euh, vous avez vu euh, 7000 machines sur en gros euh, une vingtaine d'heures ça fait 7000 jours, 7000 jours ça fait deux ans de calcul. En deux ans de calcul sur une machine vous pouvez pas imaginer qu'il n'y ait pas un plantage et qu'elle reboote à un moment. Et c'est pas parce que j'ai 7000 machines en parallèle qu'elles ne vont pas planter et rebooter. Donc il faut qu'on soit capable de résister à une panne et que, du coup, ben, on gère ces pannes, qu'on puisse dire, ben voilà, euh, j'ai la redondance, ben, telle machine est en panne, je reporte tout sur telle autre machine. Et puis, il y, y a les pannes accidentelles, les bugs, les plantages, euh, mais il y a aussi euh, les problèmes d'intrusion ou d'entravis d'intrusion. Dans le cas des jeux, les problèmes de coterie, où plusieurs joueurs s'allient pour tricher vis-à-vis d'un troisième. En général, il euh, y a des techniques, qui, enfin, des mécanismes qui permettent dans les jeux de détecter ces systèmes de coterie, etc. pour bien évidemment, éviter la triche. Bref, tout ça pour vous dire que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux et que la programmation de ces jeux, qui peut vous paraître facile ou demeurant, elle est assez compliquée et là je n'ai pas encore du tout abordé les aspects graphiques. Alors, regardons justement le graphique. Il y a énormément de techniques. Euh, il y a beaucoup de euh, liaisons avec tout ce qui est euh, imagerie euh, numérique et artificielle en cinéma. En particulier, euh, il y a un concours qui s'appelle le concours Imagina, qui est un concours de référence. Et là ici, euh, je vous mets en fait le, la vidéo qui en 1992 a gagné euh, le concours Imagina. Euh, vous voyez, dans cette vidéo, il y a un truc qui est familier, euh, c'est le logo de Pixar. Parce que la petite société qui venait de démarrer, elle avait été créée peu de temps auparavant par Steve Jobs, eh bien, euh, qui a gagné le progrès Imagina, c'est Pixar. Puis derrière, elle a eu le parcours que l'on sait dans la construction de films à partir de rien, dans l'imagerie complètement artificielle. Alors, euh, on utilise des techniques mathématiques dédiées. Euh, là, c'est des calculs en arithmétique flottante. Hein. Dans une autre vidéo, je parle des flops. Ben, on est en plein dedans, on a besoin de beaucoup de calculs. Et euh, en fait, c'est extrêmement consommateur en calcul. Alors, le point délicat avec euh, les jeux vidéo, c'est que ce genre de choses peut se calculer à la volée. Et d'ailleurs, il y a quelques années, un constructeur de cartes vidéo de ce type-là eh bien, avait utilisé ce film, sauf que, au lieu de faire le calcul offline, il était calculé en temps réel à la volée pour montrer la puissance de calcul de euh, ces cartes vidéo. Voilà, donc ça c'est des cartes graphiques qui sont parfois plus puissantes que les ordinateurs dans lesquels vous les mettez si on mesure la puissance en flops bien évidemment, d'accord. Alors ces cartes graphiques spécialisées sont tellement puissantes que d'ailleurs parfois on fait des super calculateurs dans lesquels au lieu de mettre des processeurs classiques, on met que des GPU. voilà. Et l'idée c'est de détourner la puissance de calcul. Le type de calcul qu'on fait là-dedans c'est les calculs vectoriels. Il se trouve que les applications d'imagerie c'est un bon cas d'étude pour ces applications vectorielles parce qu'on manipule des vecteurs, des matrices, des trucs comme ça. Et euh, bien évidemment euh, plus la puissance est importante, plus le rendu offline de votre film va être rapide. Mais vous avez quand il s'agit d'un jeu et que les choses se passent en temps réel besoin d'une puissance minimale pour pouvoir avoir des rendis qui sont extraordinaires d'une part et aussi des euh, choses qui sont en temps réel c'est-à-dire que quand vous avez du brouillard le brouillard par exemple à rendre c'est extrêmement coûteux en calcul ben, il faut que les effets de brouillard soient en temps réel. Alors au cinéma au cinéma, on s'en sert maintenant beaucoup pour les effets spéciaux, c'est-à-dire qu'on fait à la fois des films totalement euh, en imagerie, ce que fait souvent Pixar, mais euh, bien évidemment les Star Wars et des choses comme ça, euh, on fait du mix entre de l'imagerie virtuelle euh, et puis euh, des véritables films. On a même fait par exemple dans le dernier Star Wars, euh, ils ont même réussi à faire revivre de manière virtuelle un acteur qui était décédé simplement à partir de quelqu'un qui avait à peu près sa stature et simplement recalquer euh, le visage euh, de l'acteur au niveau de la caméra. Et là ça décide évidemment des calculs un peu particuliers, il y a tout, tout un pan euh, qui est à cheval entre l'informatique et puis euh, tout ce qui est imagerie euh, qui s'intéresse à ces aspects là. Vous avez aussi dans les jeux des avatars, on a vu ça, ce sont en fait des personnages qui n'existent pas dans le jeu. Mais en fait, un avatar, originellement, c'est un terme indien qui désigne une incarnation de Dieu et en informatique, c'est un personnage fictif, mais pas forcément que dans les jeux. Ça peut être utile dans des relations clients. Par exemple, avec des assistants euh, automatisés, vous pourriez avoir une personnalisation sous forme d'un avatar. L'objectif, c'est qu'il semble réel, c'est-à-dire qu'il réagisse de manière intelligente, au sens qu'il comprend ce qu'il entend et qu'éventuellement il soit capable d'apprendre. Euh, typiquement, vous avez les assistants vocaux, alors Siri c'est Apple, Cortana c'est Microsoft, vous avez Google Assistant et vous avez Facebook M plus récent. Alors on peut avoir envie de les matérialiser avec effectivement vraiment un visage qui va s'animer, qui va parler, qui va éventuellement avoir des expressions, vous sourire, euh, éventuellement avoir l'air désolé s'il ne trouve pas une solution, etc. etc. Et euh, au niveau de l'implémentation, alors ça a commencé par des programmations, des techniques de programmation ad hoc, c'est à dire qu'on avait des algorithmes dédiés mais ça, ça a très vite été dépassé. Après on a eu des, des entités qu'on appelle des systèmes experts, pour l'aspect apprentissage et maintenant on a des approches plus statistiques à base de ce qu'on appelle des réseaux de neurones. On est en plein dans l'IA, les réseaux de neurones c'est à la base de ce qu'on appelle aussi le deep learning. Au début ils étaient un petit peu pataux mais ils sont de plus en plus agiles. Alors, en parlant d'agilité, euh, Turing lui-même, en 1950, a imaginé un test qui est devenu un test classique d'IA. L'idée, c'est que vous avez quelqu'un qui va faire le test et vous le mettez face à un interlocuteur dont il ne sait pas si c'est une machine ou un humain. Il a un échange avec cet interlocuteur. S'il arrive à déterminer s'il a affaire à un humain ou à une IA, dispositif automatisé, et eh bien dans ce cas-là le test de Turing n'est pas passé. S'il n'est pas capable de faire la différence, c'est-à-dire s'il si se trompe, eh bien ça veut dire que le test de Turing a été réussi et donc on a atteint un certain niveau d'intelligence de manière à ce que sans savoir à qui on a affaire, on n'est pas capable de déterminer si l'entité en face de nous est une entité consciente, humaine ou pas. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. you. Mm -hmm.